à tous et à toutes bienvenue dans une nouvelle vidéo je voulais pas forcément faire une parce que je me disais que trois vidéos euh, sur mes achats euh, vous alliez peut-être en avoir un petit peu marre mais je suis allée faire un tour chez action et je suis tombée sur des trucs de ouf donc du coup hein, je voulais quand même vous faire partager je suis allée aussi chez wibra euh, et je vais vous montrer ça ce sera une très très courte vidéo j'ai trouvé des blocs de papier euh, c'est des euh, c'est quelle taille ça Je crois que c'est des 15 par 15 euh, oui je pense euh, j'ai trouvé ce bloc là de papier à 1 euro donc il y a tout il euh, y a tous ces papiers là avec euh, des petits fleurs machin je me dépêche qu'en plus j'ai plus de batterie ensuite j'ai trouvé des petits euh, strass blancs comme ça dit, ça peut être sympa euh, pour quelques petits trucs petit bloc de papier comme ça également sur le thème c'est sur le thème de Noël euh, avec des qui sont moi ça se voit un peu brillant doré euh, j'ai payé 50 centimes alors je l'ai pris euh, après j'ai trouvé du tissu comme ça euh, c'est du comment ils appellent ça du tissu de ouvrage euh, j'ai payé un euro je me suis peut-être pour faire une couverture d'album je sais pas comment ça va marcher puisque ça colle pas je vais voir comment je vais faire après j'ai trouvé un autre bloc comme ça avec des petits cœurs il euh, y en a des sympas et j'aime bien parce que les couleurs elles sont pas trop pétantes et sont un peu euh, euh, comment dire sont un peu passées on va dire euh, des petits cœurs machin euh, c'est mignon quoi et des trucs sympas et celui-là j'ai payé combien euh, 1,29€. Après j'ai pris des mini dots. Parce que à chaque fois que j'envoie, mais je ne les prends pas. Et c'est vrai qu'il y a des moments je mets des mousses 3D sur certains trucs. Et la mousse, elle dépasse. C'est pas forcément pratique. Et oui, ah, je me suis pris aussi une boîte. J'ai trouvé ça euh, à, chez Webra toujours. J'ai payé 5€. Euh, comme je vais à une crop en fait euh, en octobre la prendre pour mettre les petites affaires. Je vais bien voir parce que c'est quand même assez proche. Et en fait, il y a un petit euh, truc pour mettre les ciseaux machin. Je pense mettre mes encres distress quelque part. Et voilà, on verra si je sais pas si ça va rentrer, euh, je vais essayer. Il fait pour voir mais euh, je suis pas. Donc si jamais ça vous intéresse, ça peut être bien. Je vais essayer de mettre une encre distress et ça enfin c'est les mini. Hein mini distress et ça passe sinon je pense qu'il y a moyen de retirer les les trucs on euh, va bah, ouais ça se retire donc euh, comme ça au moins euh, si vous voulez mettre des plus grands euh, des grands distress euh, ça peut être bien de toute façon vous n'allez jamais prendre toute votre, votre scrap room avec et euh, oui donc on a trouvé chez euh, action c'est des blocs 30 par 30 mais trop trop beau à 2 euros j'ai tout pris, il n'y en restait plus que deux, euh, deux pareilles. Et il euh, y a Dot N dash. Et en fait, elles sont cartonnées et euh, on voit pas bien. Elles sont cartonnées et des deux côtés. Donc elles sont euh, enfin, elles sont super sympas, je trouve. Je vous montre vite fait les belles. Et euh, comme ça. Bon, celles-là sont pas terribles, mais bon. J'en ai. Enfin, il y en a c'est un vintage, il est trop trop beau. Celui-là, il est sympa aussi. Mais on voit pas bien à l'écran. Enfin bref. Donc il y a celui-ci. Après il y a euh, Victoria Rose. Donc là c'est pareil. Il y a des belles petites couleurs aussi. Il y a des petites roses comme ça. Super euh, clair en fait. J'ai pas regardé moi je regarde en même temps. J'ai vu. Enfin, il y a toujours les vieilles fleurs de chaque action, ça c'est obligé hein, C'est action c'est leur touche euh, perso. Après, il y avait celui-là aussi. Je regarde si j'ai encore de la batterie. Ça, bon, c'est un peu des couleurs un peu plus pétantes. Et il y a des trucs sur les cupcakes. Pour les filles qui aiment bien les cupcakes. Euh, je sais pas si vous voyez. Euh, ah celui-là. En fait, euh, bon, je sais pas ce qu'on peut en faire réellement, mais ça peut être bien. Ça, j'en avais, mais dans des petits blocs je m'en suis jamais servi je, la... je crois que j'en avais donné à Bérangère quand elle devait se marier il me semble et ça avec le café tout ça c'est sympa et euh... après il y a des petites étiquettes comme ça après c'est mais celui-là il est trop beau bon, je trouve et après euh... bon il y a des trucs qui servent à rien hein, mais... ah il y avait ça aussi des petits tags et des petites étiquettes et après bah, en fait c'est deux fois les mêmes euh... Enfin, j'en ai pris 6 en tout donc j'en ai pour 12 euros à peine pour, euh, je crois qu'il y a 24 pages 24 2 x 24 donc il bah, y en a 48 et je suis bien comptée en fait euh, ceux-là il y, y en a des belles quand même on le voit pas terrible celui-là il est super beau un peu violet un peu vieilli donc ça, euh, après qu'est-ce qu'il y avait Ah oui celui-là j'ai pas regardé mon bon jeudi wow. C'est vrai que mon mari m'a dit pour 2€ prends-le. C'est simple, simple Things. Et, mais en fait c'est vrai qu'il est super bien aussi. Il euh, y a des plein de couleurs différentes. Euh, celui-là, il est super beau aussi. Et le dernier, franchement celui-là, euh, ceux qui font du vintage, franchement, courez chez Action parce que celui-là il pète quand même. Et euh, il y en a des super beaux. j'ai pas tout regardé non plus parce que il y en a des, des super bien quand même. Ça fait un peu 3D. Celui-là il est super sympa. Il y a des petits trucs comme ça. Celui-là il est trop trop beau. Je je sais pas faire du vintage mais j'aime bien les pages vintage. Il faudra que je m'y mette. Celui-là il est sympa aussi bon pour des couvertures d'albums c'est toujours bien et enfin j'ai trouvé euh, je sais pas comment ça s'appelle euh, c'est de la petite cordelette en fait j'ai trouvé ça chez wibra aussi en espèce de cuir ou de daim si on voit bien en fait. et euh, je me suis dit que ça serait bien pour attacher les, les les albums en fait en mettant des œillets pour les relier et euh, bah, j'ai payé 1,49€ et après c'est tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, c'était une petite vidéo très très rapide. Pour vous montrer juste les achats que j'avais fait chez Action. Pour que vous puissiez y courir très très vite. Et je vous dis à la prochaine. Là je vais voir pour un autre projet. Pour faire une petite vous montrer comment faire une petite valisette pour ranger vos albums. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut